Monsieur le Préfet, chers amis et partenaires, nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque année pour notre journée à TDI, reconnaissant à notre grand témoin et parrain de notre journée, Pierre Savinia, président de la Société française d'évaluation, d'être avec nous. Christelle Prado, présidente de l'UNAPI, vient de nous faire savoir en dernière minute et à son très grand regret, qu'elle est retenue exceptionnellement au siège. Elle en est vraiment désolée pour avoir déjà soutenu par sa présence et par deux fois notre ATDI dans son action associative. Elle me charge de vous dire combien elle reste très attentive à ce qui se fait localement et particulièrement dans l'Aude avec nos amis et partenaires. Cette année, nous fêtons les 40 ans de notre parcours associatif. Ce parcours, nous le faisons en co-construction avec chacun d'entre vous, patiemment et sûrement. L'an dernier, vous avez été nombreux à venir à notre journée, renforçant les solidarités dans le parcours de vie. Cette année, c'est d'autonomie, d'interdépendance, de coopération dont nous voulons parler, car cela nous concerne tous. Le soutien à l'autonomie des personnes en situation de handicap dans leur parcours de vie fait partie de nos engagements et missions de tuteurs. Pour autant, ce soutien est aussi l'affaire de tous, de plus près, au plus loin de la personne, c'est-à-dire son réseau familial, amical, de travail, ainsi que les acteurs professionnels, dirigeants associatifs du secteur médico-social, et autres décideurs publics. Nous tous, nous nous préoccupons chacun à notre place de la prise d'autonomie de la personne dans sa vie économique et sociale, ses loisirs, son logement adapté, sa santé et son maintien dans une vie sociale affective, familiale et amicale épanouie. Pour, la, pour leur part, les tuteurs favorisent cette prise d'autonomie en assurant légalement protection de la personne, de ses biens et garantissant ses libertés. Le tuteur associe la personne à son projet et veille aux échanges coopératifs entre tous les acteurs. Ce sont ces échanges croisés qui permettent de comprendre et reconnaître la singularité de chaque parcours de vie et d'en assurer le respect dans une complémentarité des regards et des soutiens. Ainsi, chaque acteur concourt dans ses missions et responsabilités à ce que le parcours de vie soit bien celui de la personne à travers un accompagnement adapté et une éthique de respect du chemin de l'autre. Je tiens particulièrement à souligner le nombre important de participants qui préfigurent de l'importance de cette journée et qui nous a amenés à adapter notre accueil avec un duplex avec la salle de la Tour, juste en dessous de nous. Je les salue bien fort, ils seront aussi au cœur de cette journée. Je remercie chaleureusement l'équipe des salariés et des administrateurs, et notamment de notre nouveau bureau pour l'organisation de cette journée, les partenaires, familles, amis et les personnes en situation de handicap. Monsieur le Préfet, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté de donner l'envoi de cette grande journée. Votre présence aujourd'hui parmi nous marque l'intérêt que l'État porte au mouvement associatif au service des personnes pour lesquelles nous voulons contribuer à leur donner toute leur dignité humaine. Association regroupée au sein de l'UNAPI et en ce jour, plus particulièrement à notre association l'ATDI qui fête son 40e anniversaire. Je profite de votre présence, monsieur le préfet, pour vous dire combien nous trouvons auprès de vos services et notamment ceux de la cohésion sociale une étroite collaboration et une écoute permanente hier avec madame Chaval et aujourd'hui avec monsieur Illisan et leurs collaborateurs dont madame Zaïs. Soyez-en vivement remerciés, monsieur le préfet, et je vous cède immédiatement la parole.